La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 43. Pfff, quel accent de loser. Vous êtes conscient qu'il s'agit de votre voix quand même, et pas celle de la chaussette je, je le précise, mais ça peut paraître évident car je ne sais pas si vous êtes bien conscient que la chaussette n'a pas pu vous répondre. En effet, elle n'a pas d'oreille, donc elle n'a pas pu entendre ce que vous avez dit. Donc dessinez-lui sans attendre des oreilles avant de continuer, par souci de réalisme. Et n'allez surtout pas me dire qu'elle peut lire sur vos lèvres, hein. C'est une simple chaussette, elle n'est pas suffisamment intelligente. Rendez-vous au paragraphe audio numéro 17. Rendez-vous au paragraphe audio numéro 17.